soirée DVD. Il y a de la place Oui Quand vous voulez regarder Bridget Jones. C'est quoi Tu connais pas Faut absolument que tu le vois. C'est culte. On se parle de quoi D'une fille qui hésite entre Colin First, le mec bien, et You Grant, le salaud. Ah. Donc elle choisit First Est-ce qu'il arrive en First <rire> Vas-y. <rire> Parce qu'en anglais, « first », ça veut dire « premier <rire> » Parce que « first » et « first », ça se ressemble vachement. Donc elle a choisi qui à la fin Je vais pas te spoiler Le mec vient. Et bah donc c'est first, c'est le premier Tu veux pas voir Camille Oh c'est foutu Qu'est-ce que ça veut dire Rien, tu dis ça comme ça Non, il y a un truc hein. Et il s'est fait griller, pourquoi tu crois qu'il est là avec va chier comme une merde <rire> Bon, on est film ou pas là Stop réunion de cellule de crise Qu'est-ce qui s'est passé Rien, Camille m'a envoyé un message pour annuler c'est tout Ah... Euh, attends... On en pas de salaud ou à quelqu'un comme ça sans raison hum. Sans raison Ça dépend du seuil de tolérance de la personne. Qu'est-ce que tu fais J'ai arrangé les choses, ma tabille. Ah Quoi Mais t'es folle ou quoi, quoi Bon. <rire> si le salaud était pas pour ça, bah tu lui as mis la puce à l'oreille. T'as pas à t'en mêler. Ça, ça... aurait pu être une erreur avec le T9. Ah ouais, ça aurait pu être salut. Tu as essayé chez toi, n'est-ce pas Et tu trouves le mot salaison. C'est normal. Le T9, c'est intime. Moi, je trouve salut parce que je dis toujours salut. Tu vois? Bien joué! C'est bon, je change de code moi. Ouais, t'as mis 000. Non, j'ai mis 4 fois. Hein. Putain! les anciens épisodes, t'inscrire à la chaîne pour ne pas louper les prochains, et nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Dépêche-toi